Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture que j'attendais, le Speed Duel. Les deux decks sont enfin sortis, celle qui regroupe Yugi et Pegasus, et l'autre qui regroupe Bakura et Marek. Alors on va s'ouvrir ça, parce que je l'attendais avec impatience. Let's go Bien, alors on commence avec le deck euh, Yugi et Pegasus, parce qu'on commence par la base, le petit Yugi. Allez Bon alors bien évidemment je sais déjà tout ce qu'il y a dedans Et comme d'habitude je ne suis pas le premier à ouvrir euh, les decks ainsi que les boosters Du coup on va pas passer 3 heures sur les cartes Ça va être plus être une vidéo qui va vous présenter un petit peu ce qui existe Et comment, quoi qu'est-ce qu'ils qu qu ont Alors Donc à mon avis ils ont mis les deux decks ensemble alors... Ah non Ok, original pour une fois Je m'attendais pas à ça Très sympa qu'ils aient fait euh, un recto verso du coup ça va pas être pratique de jouer, non je déconne C'est bien évidemment que c'est un deck dans un sens et l'autre deck dans l'autre mais euh, dites moi si vous aussi dans les commentaires vous attendiez ce speed duel avec impatience ou si le speed duel c'est un format qui vous désintéresse totalement euh, j'ai eu un débat justement récemment avec Yugi euh, Yami Red et d'autres et, et, et je peux vous dire que le speed duel nous on aime donc si vous aussi vous aimez n'hésitez pas à nous le dire euh, du, coup, du, coup, du coup, on se spoil un petit peu les cartes, là c'est... Ah mais non, d'accord Ok, on va voir comment ils ont fait leur truc, mais... Du coup, on a le corbeau DD que dedans, et la skill card de Pegasus. Et les deux skill cards de... Ah non, ok, donc le corbeau DD, c'est le monstre qui est en plus à l'intérieur. Et après, derrière, on a les deux skill cards de Pegasus. On A dit c'est celle qui va avec le deck, du coup, il faut chercher les autres skill cards qui sont... Là et qui vont faire voilà, qui font l'intermédiaire. Ok, parfait. et bien, sans plus tarder, on commence. Alors, le deck de Yugi. Donc, il nous présente l'art du rituel avancé, le magicien sombre, Gaïa, le chevalier implacable, la malédiction du dragon. Le dragon et les gardiens de la forteresse numéro 1, le guerrier castor, le gardien celte, le croix argenté, le soldat géant de pierre, l'ombre spectrale, ce qui sert vraiment à rien même mon spirituel j'ai envie de dire, enfin, il y a le chevalier implacable attaquant, Sanju ou mille mains, pardon j'ai prendre mes yeux, mais c'est le mille mains, vieux magicien vindicatif, le petit kuribo, en même temps, le, ma la magicienne, le magicien de la foi, pardon, pour moi, la magicienne, mais... moi je pensais qu'elle a pris un petit peu, non Le sphère courribeau, qui, qui est vraiment cool, hein, du coup, qui se retrouve dans le deck, alors de base, c'était dans certains boosters. Euh, le soldat du lustre noir, le rituel du soldat du lustre noir, une polymérisation, libération d'âme, flèche, brise, sort, charge tournoyante, le tourbillon, Habileté de l'invocateur, Esprit de combat, Le cadeau de l'éléphant blanc, Cirque gobelin, Unité de réserve, Le cercle envoûtant, brouilleur magique, Élimination par catégorie, Et Gaïa le dragon champion. Et pour terminer, on a les deux skill cards de Yugi. Et vraiment, c'est cette petite fusion qui fait plaisir à voir... Gaïa le dragon champion, vraiment, la fusion entre Gaïa et euh, le dragon, c'est super cool. Moi, ah, c'est vraiment la petite fusion qui me fait plaisir, euh, du coup, euh, Pegasus, ah, d'accord, ok, ils ont fait Pegasus d'un côté, ok. Vraiment, avec le malédiction du dragon et Gaïa, qui, euh, que j'ai dépassé, je pense, oui, qui est là, Gaïa le chevalier Placane. Ça me fait, ce deck me fait énormément penser euh, au premier deck de structure de Yugi qui est sorti, vraiment. Maintenant on va voir donc le deck de Pegasus, alors nous avons un magnifique Idole au milieu. le mage Dillusionniste Anonyme, désolé mon chat qui vient de faire un appel à l'oiseau, l'Alligator Toon, l'Archer Pourpre, donc ça c'est bien, c'est le monstre avant qu'il devienne Toon, c'est sympa qu'il devienne. ça c'est cool, le Revolver Dragon Toon, ok je m'attendais pas à ce qu'il soit dedans, Buster Blader Toon, j'avoue j'ai pas regardé les cartes de Pegasus, le Magicien Sombre Toon, le crâne invoqué Toon. La sirène Toon. Alors après c'est des cartes hyper puissantes mais pour les invoquer. Sorcier masqué Toon. Ok c'est ce que j'allais dire en fois 2 Logique. Elfe Jiminy Toon. Le magicien illusionniste anonyme. Oiseau supersonique. Démon Jean prophète des rituels. Démon Jean exorciste des rituels. Alors les jeans dedans. Le renoncer. Rituel de la magie. De la noire illusion, pardon. Le monde des toons, table des matières, toon, rembobinage, toon, polymérisation, ok donc je pense qu'on va avoir dedans euh, la fusion à la fin, exécution d'un contrat, masque toon, ok alors ça c'est une carte toon que je ne connaissais pas, ça va être sympa de jouer en speed duel avec. Cet outil du bandit, tornade de poussière, le lance-bouclier, et. Ah non, pas encore, ordre de sécurité, héritier talentueux, et on va avoir là, voilà c'est ce que j'allais dire, le renoncer au milieu. Et pour finir, les deux skill cards de Pegasus, Pagaïtoun et Magie aux mille yeux. Nice Je suis pas content de ce qu'il y a dedans. Du coup, il y en a un, Art du rituel avancé ou le Corbeau DD. On peut mettre avec l'un ou l'autre, du coup, si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Ok, parfait pour ces decks-là. On passe maintenant au deck de Bakura et de Yami. Marek <rire> Il faut savoir que Marek, je trouve que c'est vraiment un méchant sympa. C'est vraiment avec Pegasus euh, les deux méchants que, que je préfère dans l'animé du Guillon. Non pas que les autres sont, sont pourris, hein, attention. Mais euh, je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de classe. Bon, même si Bakura aussi, j'avoue, il a beaucoup de classe. Ah ouais, non, mais en fait, c'est pas possible, quoi. Je comprends pas pourquoi il y a ce petit truc en carton là. Si vous, vous savez, je pense c'est pour éviter que le deck se balade et qu'il s'abîme si vous, vous savez pourquoi il y a un petit truc en carton là surtout n'hésitez pas à me le dire Putain j'ai pas, pas envie de déchirer la boîte ça m'énerve et ça part en déchirage de boîte hein. ça y est j'ai réussi à l'avoir et ben le pote elle est pas intacte malheureusement qui aime bien garder les bois boîtes bien alors cette fois-ci, ce qu'on voit, c'est excavation de pierre magique et de l'autre côté, griffe Noël. Ok, ok, ok. Je dis pourquoi pas. C'est simple je... quand on a le coup de main. Alors. Ouais, le cristal de, de pierre magique, pardon, le cristal de pierre magique, on va le mettre de côté. Et on va commencer donc avec Griffe Noël, Nécrophyre des Ténèbres, Chasseur de coups, Le Comte Déchu, Parasite, Corbeau à fouet, Le Fantôme des Rêves enfouis, Chevalier sans tête, Esprit enchaîné de la Terre. L'ombre qui contrôle les ténèbres, putain. Gap, maître de la guerre. Hadès, le gouverneur des ténèbres, ça c'est bien ça. Maître des marionnettes. Démon mineur. Bah du coup, il a pas sa carte d'identité. Non, non, les fans une blague sur mineur majeur, on s'en fout, allez. Loi de tête. Prométhée, roi des ombres. Arc-démon, lancier. Imitateur des ténèbres, niveau 3. Imitateur des ténèbres, niveau 1. Masque des ténèbres. Rechargeur fou Épée de la Noire Destruction Offrande aux damnés, Tourbillon Éruption des Ténèbres Voile des Ténèbres Invitation des Ténèbres Ténèbres absorbantes Spectre Zoma Charité de l'homme ordinaire Le point de contrôle inflexible Et pour finir les deux skill cards de Bakura Dans l'obscurité d'en bas et conflit intérieur Ok, plutôt sympa pour euh, Bakura Après, euh, moi ce que j'aurais vraiment voulu C'est qu'il nous mette euh, Un petit deck euh, Avec final Vous savez, comme dans l'animé, on peut gagner autrement qu'avec les Odia en, en ayant les cartes magiques Finales, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie Alors, le golem de l'ave Pour continuer Yebarobo Brave César Melchib, la bête aux quatre visages Melchib peut-être ça se dit euh, Gilgart, prisonnier des ténèbres, Dokuroyaba, oh, alors Lucius le ténébreux level 8, Lucius ténébreux level 6, et Lucius ténébreux level 4. Donc levels, c'est cool. Démon légendaire, choc de Bizer, L.MR, Méphiste le général abominable, Assaillante des flammes. Viseur de le, de le mal... Quoi Viseur D, le maléfique. Ok, ok j'ai du mal avec les DES, avec le D majuscule En fait, c'est Viseur D. New Doria. Géroïde des Ténèbres. Driago. Vuvganion. Hommage aux damnés Montée de niveau. Échangeur de créatures. Pacte avec le diable unité de ravitaillement, filin de survie, roue du cauchemar, qui est vraiment pété, vendeur de cercueil, slime métallique, coup, toi, tu vas bientôt aller dans un autre deck, rugissement d'orgueil, et les deux dernières skill cards, donc de, de, de Yami Marek, renaissance de l'ombre, et personnalité tordue. On a fini cette ouverture, j'espère qu'elle vous a plu, parce que c'est potentiellement les... Derniers speed duels qui vont sortir C'est ma crainte et je, je suis pas le seul à penser ça et j'espère que ce ne seront pas Les derniers puisque c'est un format Que j'aime beaucoup et je trouverais ça dommage Que ça s'arrête mais ce sera potentiellement le sujet D'une prochaine vidéo en attendant n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le Yu-Gi-Oh si vous aimez Tout ce qui s'en suit à lâcher le petit pouce bleu Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Allez portez vous bien et à bientôt